je vais te révéler une chose nous sommes un peuple mis à part nous sommes des sacrificateurs écoutez frère nous sommes un peuple que dieu a béni tu dois être conscient bouge il faut que cela soit juste pour construire détruira toi, ça détruira aussi ceux qui seront à côté de toi. Quelqu'un peut nous lire. Jérémie chapitre 1 au verset 10. Écoutez ce que la parole a fait. Dieu avait donné le pouvoir. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu as très bien suivi la parole de Dieu? Amen. Oh, Il appelle Jérémie en lui disant que j'étais établi sur les nations. La deuxième chose que Dieu va lui dire est sur les royaumes pour que tu arraches. Vous savez arracher, cela veut dire. Enlever quelque chose dans les mains de quelqu'un, mais par force. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Enlever quelque chose dans bénédiction, quand est-ce que les diable te vole les choses qui t'appartiennent C'est du moment où tu commences à ouvrir ta bouche à faire des déclarations mauvaises à faire sortir des paroles négatives c'est par là que les portes s'ouvrent, il vient pour t'arracher les choses qui ne lui appartiennent pas Les mots arrachés. <rire> Cela veut dire, tu dois être prêt pour récupérer des choses, mais avec force. Pour prendre des choses, mais avec force. Dis-moi maintenant, ou pose-toi une question. Comment Jérémie. Doit arracher des choses. Comment il va faire cette opération? Par ses paroles, par sa bouche. Parce que Jérémie n'était pas un, un chef d'état-major. Jérémie est tu as vu pour et arracher cela veut dire par la puissance de ta parole par la puissance de tes déclarations tu peux arracher des choses que les diable peut te voler mais aussi c'est par la puissance de tes mauvaises déclarations tu peux ouvrir des portes de la même manière que toi tu peux arracher de la même manière que les diables peuvent venir arracher dans ta vie voilà pourquoi beaucoup de personnes vont trouver la mort. Parce que dans leur bouche, il n'y a que de mauvaises déclarations. Dans leur bouche, il n'y a que des mauvaises paroles. Dans leur bouche, il n'y a que des paroles de désespoir. Dans leur bouche, il n'y a que des paroles négatives. Dieu est pour nous un secours vivant. Amen. Il faut pas dire la ligne Lorsqu'il se présente devant toi, comme plutôt, en Pluton, envoie-le vers moi, il va savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. Lorsqu'un ennemi se présente devant toi, il doit savoir que ton Dieu est puissant, il doit savoir que tu pries un avec toutes ces choses. Non, pendant que je suis au Bakou, je suis au Bakou, et je a au Bakou, et a au Bakou, a Bakou, et et je suis au et un problème. un a a défendre, ah, c'est oui. très important. Oui. Oui. Lis bien la Bible. Il y a une partie où Dieu va dire à Jérémie tu dois détruire, tu dois ruiner, tu dois abattre. Il y a une autre partie en bas où Dieu va dire à Jérémie tu dois construire. Tu dois bâtir. Mmh. Tu dois planter. Mmh. Est-ce que tu peux me dire? Aïe. Quand Dieu parle à Jérémie, tu dois planter et tu dois bâtir. C'est dit que tes paroles, c'est une sémence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut Aïe. dire Amen? Aïe. Aïe. Aïe. Dieu savait toutes ces choses. Il a dit à Jérémie, tu dois d'abord détruire et ruiner. Tu dois abattre tous ceux qui vont se lever devant toi. Et lorsque le terrain sera, sera vide, c'est par là maintenant que tu vas commencer à planter. Tu vas commencer à bâtir. Tu sais. Maman. Tant que tu ne vas pas vaincre tes ennemis, tant que tes ennemis ne comprendront que pas que tu as un Dieu puissant, tant que tes ennemis ne verront pas dans leurs propres yeux que tu as un Dieu qui peut tout faire, tu ne peux pas construire dans la tranquillité. Amen. Tu ne peux pas planter dans la tranquillité. Amen. Tu dois d'abord détruire un peuple. Chemin. Et c'est par là que tu vas commencer à planter et bâtir. Cela est là et très important.